the three lost shards of Tifing, and bring them to me and I will grant you power and riches unimaginable I accept your quest transparent spirit wow. man I will bring back the shards and claim oh my, my prize shut up I wasn't finished day, I don't get it ah oh ouais oh, that... Casse pas tout parce que si tu te casses euh, si tu casses la bouffe on peut pas le.. on peut pas, bouffer, Explosion. On peut pas soigner. Explosion Ah oui c'est vrai qu'il faut que je pense à tuer des gens pour avoir de l'XP moi. Et tu vois là le truc c'est que apparemment il doit y avoir une clé secrète quelque part. Que dalle Mais c'est pas grave, j'envoie des explosions moi. Euh. Ah. Attends, faut attends, faut attends, manger, attends. Faut manger, faut manger Oui C'est logique. Non, bon <rire> voilà, au revoir le nécro. Voilà. Voilà Non, pas encore. Ouh, ça en fait du monde. Tu peux exposer ah. les portes, toi attends, attends, mais à droite, à droite, là, à droite, c'est trop tard. Où, où, où, ça, c'est Seb qui ah est es y en y train y de casser la cuisine au lieu de, se... au lieu de manger. Qu'est-ce que tu casses la cuisine là j'ai déjà tout mangé. That's the power of real magic. Ma magie est puissante! Je balance des bouboules! Non, mais laissez-moi du pognon quand même! C'est la fête! Oui oh, ça marche trop trop bien les bombes! Ah! ah oui, je m'en souviens! Questa has been killed. Ouh quoi Quoi Qui est mort Bah ben moi j'avais plus de points de vie. Ah Green Arrow yeah, il est mort Mais C'est pas grave, regarde Oui je suis là Comment tu régénères du coup euh, Ça marche comment C'est gratuit ou.. Ah Ça coûte des points euh... J'ai utilisé une technique intelligente You've your first Oui j'ai une couronne Je sais pas à quoi ça sert mais j'ai une couronne C'est pour oh, Terminé le, le, le oui ah mais j'ai un bonus, couronne <rire> Héros le plus avide <rire> Barbare Vandalisme lucratif What, no. What uh... a... Pas à mon, mon g... Attendez Non mais laisse-le, je pense qu'il faut se barrer en fait Non, faut se barrer, c'est-à-dire il est... Il, est... Il, est... il est pas mortel Hop Vite Putain de pouvoir! Alors on peut faire le tour pour prendre du pognon, mais je crois que il va falloir très vite. Back, warrior. Ouh la vache! Ah, on a retrouvé Seb! Non, esquive, esquive, esquive, esquive! D'accord, ça sert à ça. Le poulet! Le poulet! Wizard shot de fou. Non! Et ben il reste plus qu'Anaïs. Quoi? Eh! Oh oh oh! Hey, welcome back, Thor! Il s'appelle Thor! Eh, il va nous poursuivre longtemps là, ça commence à être long! <rire> bah, <rire> un peu de pognon quand même, de temps en temps! Euh... Moi aussi, moi aussi, moi aussi! Parce que moi oh, les charges faut que je les prie Vous rigolez ou quoi Vous okay. êtes mort, je sais pas combien de fois <rire> Héros le plus avide ENCORE oh, Bon je peux rien Parle à mon cul you know Que les gens, better. I'd say this looks like a trap. Non On serait droit dans un piège c'est piégeant Protégez moi J'attaque à distance Le, le générateur Waouh Ah, <rire> ah j'adore. Je suis pas le seul à possible. être fou. Beau combat. Ouh oh, des pognons Je <rire> crois, crois que j'ai ramassé. Oh merde quoi oui. Et, euh, Et, euh, Toutes Les potions. Ah. Ah. Ah, <rire> oui plus d'or. <rire> Toujours plus d'or. <rire> euh, mais du coup on va à gauche ou à droite Bon. Euh, moi j'aurais bon, bien bah, aimé ouais. le poulet mais. <rire> C'est pas pété du tout ton truc. Hein. Wouah baf wow, congelé. Ma bombe. explosé, bah. Mais je suis sûr qu'ils compteront pour Seb bon, encore cela. Merci. Euh <rire> Mais du coup, je me suis pas soigné, t'es un connard Oh ah <rire> non non non là là là là je là je... Euh là je <rire> euh, ouais. ah. Moi, j'esquive. Moi, je comprends rien. Oui, voilà, bah attends, je suis à bout de force, mais le démon, je vais te... Explosion Quoi, c'est -ce tout Oh ah, merde Oui Je dois me nourrir Je veux du poulet. Attendez, on peut peut-être aller en du arrière. Du poulet en bas du poulet. Yadé, attendez, on peut reculer On peut reculer, on peut reculer, les gars on peut reculer. Du poulet en bas Allez, On peut reculer et du poulet! Non, ben, en... Voilà. non mais! C'était à dire en arrière, il y avait du poulet! On peut retourner en arrière? Il est où le poulet en arrière? Alors je crois que c'est ce sort là pour aller. Elf, is... Ah, raté! Ah, le lembla c'est officiel ici aussi! Oui! Bien! Aïe! Oh, fou! Oh, pauvre. my god! Il y a un méchant sorcier qui va! Merlin. Et Merlin est mort! Ouais. The wizard Merlin pas oh Les Merlin pas content En fait, j'ai juste besoin de me défendre! <rire> Ça nous la défense la, la Ouais! Mais regarde! En fait, elle bon, bon, les gros quand ils me tapent, ils explosent tout seuls! J'ouvre la porte! Y'a du poulet en tout cas! Ouais, y'a ouais, une clé! Il me faut du poulet! I wish I had some of that elf bread. Ah! Oups! Ah Connerie Passé Ah Connerie aussi Marley. Succès Génial aïe <rire> aïe C'est bon Destroying that Summoning Stone should be a top priority ouais. là, Au fait j'ai porté un truc mais je sais pas à quoi ça sert Moi aussi Ça mettre dans ouais. les trous je pense Je pense, pense. qu'il qu y a une énigme très compliquée à résoudre Aïe <rire> Franchement je me casse <rire> <rire> C'est le, le magicien qui fait vous ne passerez pas bon si si un petit peu comme... ah. À la vache 295 Je suis tellement pas bâtard. intéressé par le fric Mais en fait plus tu meurs et plus, plus t'as de fric en fait Oui à Plus mort, mort sur que Midus. mort ça pique Sortie explosive <rire> Sortie explosive en effet En fait je vais me suicider tout le temps dans le jeu